a souvent tendance à penser que le genre serait une, une sorte de caisse de résonance du sexe et aujourd'hui enfin et depuis plusieurs décennies les, les, les discours féministes mettent en crise un peu cette idée là que euh, il y aurait un sexe euh, une corpore dans une corporalité du genre euh, derrière ce que seraient les rôles sociaux des hommes et des femmes. Et, euh, et donc les, les récits féministes mettent en crise euh, cette idée-là en montrant qu'en fait, peu importe la forme des corps, peu importe ce qu'on fait dans les lits, peu importe ce qu'on a dans les culottes, euh, on est fait, et, euh, assigné, euh, négociant, résistant ou pas à ces catégories, avant tout par le langage, c'est-à-dire par le fait de euh, se désigner, d'assigner les autres et d'être dans, dans une une politique du sens, de la signification et de faire signifier les hommes et les femmes les uns par rapport aux autres. Et la même chose pour les sexualités, du coup c'est avant tout une, une matière langagière qu'on travaille avant d'être des physiologies. Disons. Les enjeux sociopolitiques, c'est des enjeux de rapport de domination. On, on nous présente habituellement les catégories de genre euh, comme une symétrie, comme une paire, où on aurait masculin et féminin de manière euh, indépendante et, euh, et symétrique. Et en fait, l'analyse, notamment l'analyse linguistique, et les travaux de, de Claire Michard notamment le montrent bien, euh, mais beaucoup de travaux féministes aussi en, en, dans l'ensemble montrent, euh, qu'on n'est pas dans une, une, ni une symétrie ni une... Ce n'est pas qu'une question d'égalité, disons, c'est une question de dissymétrie, où le masculin, euh, en fait, sera l'élément par défaut. La dimension sociopolitique euh, de la catégorisation et notamment de la bicatégorisation, donc le fait de catégoriser en deux éléments, elle est euh, clairement celle de, des rapports de domination. Ou en fait, euh, les rapports de domination, c'est pour le genre, c'est le fait de distinguer entre des hommes et des femmes. Et donc, du même geste où on distingue, en fait, dans ce même geste, on hiérarchise et on, on, on produit de la domination et du pouvoir et de l'assignation à des rôles, etc. Alors, je qualifie le féminisme de culture du langage parce qu'en regardant un peu ce que font différents positionnements politiques avec le langage, on s'aperçoit qu'en fait les euh, on va dire les positions les plus réactionnaires ont une vision du langage qui est très très euh, transparente, qui est le, le mythe d'une référentialité où en fait le, le langage serait juste un jeu d'étiquettes, où, où on collerait les bonnes étiquettes sur les bons objets. Et euh, en linguistique, on sait très bien que le langage ne fonctionne pas comme ça, n'est pas juste un une couche supplémentaire sur le, le réel mais en fait participe pleinement à forger ce réel et le féminisme en fait prend cette idée vraiment à bras le corps et, euh, et au sérieux et fait du langage une matière première de ce qu'est le monde social donc à ce titre c'est vraiment une, une culture du langage et euh, ça peut être subversif ou pas d'ailleurs mais en tout cas ça la subversion peut être dans toute la négociation qu'il y a dans le langage qui peut à la fois désigner quelque chose, mais aussi se décaler, désigner autre chose, produire tout un effet de, de multiplicité de sens. En fait, On peut penser le langage comme une technologie, mais une technologie au même titre euh, bon, qu'un ordinateur qui fait des calculs, mais aussi au même titre que des lunettes ou des, ou des talons, ou en fait tout, euh, tout artefact qui nous permet d'être un outil pour agir sur le réel. Et à ce titre, donc le, le langage est une technologie qui nous permet de, de, de penser le monde. L'écriture est une technologie. Et euh, par ailleurs, il y a des féministes queer qui ont proposé que le genre soit une technologie, c'est-à-dire euh, un ensemble d'artefacts, euh, de postures de corps, de rôles, d'assignations, etc., de tout un tas de, de, de noms aussi, de désignations, euh, qui, sont, qui font la technologie du genre. Et le cinéma, notamment, Thérésia Dolorétis montre ça que le cinéma, c'est un endroit où on, euh, où on produit technologiquement les assignations et les rôles de genre, ou de sexualité. Donc, si on pense le, le genre comme une technologie et aussi le langage et l'écriture comme une technologie, on est vraiment à un endroit où on peut mettre les mains dans le cambouis et, en fait, on peut commencer à manipuler des choses et on est vraiment dans des outils de notre rapport au monde. Donc, on n'est pas simplement dans des choses dont on hérite et, euh, et qui devraient rester un mais vraiment dans une fabrique et l'idée de technologie est un peu là pour souligner ces, euh, cette dimension-là. On s'est fait un petit peu piéger avec ce paradigme de l'inclusion. Euh, parce que depuis plusieurs décennies, en fait, on avait toute une terminologie. On parlait de féminisation, on parlait de, de langage antisexiste. On pouvait parler de, euh, de queer, pratique queer de la grammaire. Enfin, il y avait tout un, tout un tas de propositions. Et puis tout d'un coup, inclusif, langage inclusif, l'inclusion s'est mis sur le devant de la scène et s'est imposé. Et en fait, a piégé un petit peu en refermant le débat. Puisque tout d'un coup, euh, on s'est mis à accuser le langage inclusif d'être excluant. Alors que c'est simplement un mauvais jeu de mots, puisque quand on parlait de féminisation, personne ne pensait que ça pouvait exclure qui que ce soit. Euh, et si on fait cette généalogie, en fait, on voit bien que... Euh, et le langage inclusif, et le paradigme de l'inclusion en général, c'est quelque chose qui a des sources euh, très libérales, des sources euh, dans la théologie féministe protestante, donc quand même des sources féministes, il ne s'agit pas de dire que euh, ça ne l'est pas, mais euh, dans une lecture euh, très téléologique. En fait, de ce que devrait être une communauté dans une vision très pacifiée, c'est-à-dire un peu hors de tout rapport social et de toute la conflictualité sociale des rapports de domination. Donc parler d'émancipation, c'est un peu ramener cette question-là dans le champ politique et pas seulement dans le champ d'une bonne intention, d'une charité, d'inclure tout le monde. On ne sait pas très bien à quoi d'ailleurs. Donc il y a un petit glissement de terminologie qu'il faut peut-être éviter.